Bonjour mes canards, on va faire un petit essai piano acoustique Chopin. Tiens, comme c'est original, dis donc. Oui, J'en fais un dernier, quand même. Marche funèbre de la deuxième sonate vous fais copain, copain. comme je suis parano, faire un petit peu de Beethoven sonate 1 on est reparti. partie Donc j'arrive pas à m'arrêter bah, deuxième nocturne Le 19. j'arrive pas à m'arrêter euh, on va faire le 6